Comment jouer optimalement ta classe pour le pré-patch de Shadowlands Comme tu le sais désormais, hein, euh, voilà, sinon tu ne pas cliquer, il y a le pré-patch de Shadowlands qui arrive très bientôt, à partir de mercredi prochain. Ce mercredi là, ou peut-être que c'est même déjà actif quand tu regardes la vidéo, le pré-patch est arrivé et du coup il amène son lot de changements. Dans cette vidéo, on va se dédier à se questionner comment optimiser ta classe au mieux pour la durée du pré-patch. Faut savoir qu'au niveau du pré-patch, par rapport à ce que t'as pu voir au niveau des, des, au niveau des guides, classes, ou même autres vidéos que t'as pu voir sur ma chaîne par rapport à Shadowlands, il y a quelques différences majeures. Un, on n'aura pas les sorts de 50 à 60. En deux, on n'aura pas les congrégations. Donc on n'aura pas les pouvoirs des congrégations globaux et celles propres à la classe. On n'aura pas non plus du coup les conduits. donc On n'aura pas euh, tout ce qui est euh, lien d'âme, etc. qui tes et stats. On n'aura pas non plus les légendaires. Ce qui fait quand même beaucoup de différences en termes de build et d'optimisation. En revanche, du coup, vu qu'on reste sur une version BFA, on aura quand même les traits d'Azerite et on aura quand même les Essences. Donc on aura quand même le cœur d'Azeroth qui te permet de mettre ton sans de l'ennemi, ta vision de perfection, ou que sais-je. Donc ça, ça va rester en place. En outre, du coup, il y aura également les modifications propres à la classe, et on sera tous level 50. Pas 60, mais 50. Donc je me suis dit, hmm, j'ai faire un guide pour chaque classe au niveau du pré-patch, qui va durer pas forcément très longtemps, c'est quelque chose qui est quand même assez conséquent en termes de temps, et je m'attaque beaucoup à la version de Shadowlands, qui pour moi est le, est le cœur de mon combat, si on veut, parce que ça me demande déjà énormément de temps de me renseigner. Et du coup, je me suis dit, hmm, mais quid du pré-patch, comment être petit Et ça tombe bien, j'ai vu passer un article de web, donc je te mets dessus tout de suite. Donc, cet article, il te dit euh, comment être optimisé au niveau du pré-patch. En gros, ils ont, eux, c'est une grosse boîte, un hein, web, ils font des articles, etc., sur, sur le jeu, c'est une de mes sources principales d'informations. Ils ont fait des guides. Pour, euh, donc ils ont différents rédacteurs qui ont fait des guides pour la plupart des classes au niveau du pré-patch. Donc par exemple, si tu veux des, savoir des choses sur ARM ou FURY, t'as les guides de Archimitros, sur le, pas, le, sur le prot, etc. T'as l'ensemble des classes qui sont là-dessus. Alors, c'est en anglais. Oh oui, oui, ok, oui, c'est en anglais. Mais je te propose également des solutions par rapport à ça. C'est que, déjà, si potentiellement tu es à l'aise avec l'anglais, bon déjà, tu peux bien t'y retrouver. Si tu as des questions, que tu sois à l'aise ou pas avec... Tu peux venir directement sur mon serveur Discord. T'as un petit lien en bas, as juste à aller sur le serveur, tu vas dans la taverne tranquille et tu poses tes questions. Soit quelqu'un qui sait te répondra, soit je te répondrai ou au pire sinon si t'es pas à l'aise, tu viens directement me voir en MP et on peut en discuter. Je peux t'expliquer te, ou, euh, ou on peut en tout cas discuter de, de trucs, d'optimisation, de ce que tu veux, c'est des trucs qui vont me kiffer. Donc moi je suis toujours preneur. Tu peux également venir sur les lives et euh, te dire hey « Hey, hey coucou, j'aimerais bien jouer machin, qu'est-ce que tu en penses pendant le pré-patch Comment je vais jouer ?» Alors, faut savoir que le pré -patch, pas durer longtemps, et donc en soit être optimisé sur le pré-patch, c'est un objectif très court terme, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse et t'as envie un peu de creuser, de savoir bah, déjà pour t'habituer à ta classe pour Shadowlands c'est une bonne idée, c'est vraiment une bonne idée le pré-patch, donc vraiment, hésite pas à venir sur Discord, à venir sur Twitch, ou même bah tiens, directement, poser tes questions en commentaire en bas de la vidéo, si t'en as au niveau de ta classe, là par exemple, si on voulait aller au niveau du euh, voleur finesse, ils expliquent pas mal de choses, donc là ils te disent, bah effectivement Nightblade a été retiré, maintenant tu peux mettre Rupture Bon alors ça c'est du détail, hein, tu joues par rupture, c'est pas très grave hein, à l'heure actuelle, ça représente même pas une diff de 1% DPS par rapport aux Evi, mais bon peu importe, il te dit en tout cas tu peux. Sinon ils te disent euh, bah, les nouvelles modifications au niveau de la découverte des faiblesses, au niveau de la classe, euh, au niveau des trucs de zone, et euh, donc ils t'expliquent pas mal de choses. Et euh, du coup après il t'explique euh, les grosses modifs de gameplay, que, comment ça marche, les types de talents qu'il faudrait que tu mettes, les types euh, de, de rotations que tu peux faire, quelles sont les stats à prioriser suivant le build qu'il propose, les meilleurs traits d'Azirite à mettre parce que du coup tu as encore tes traits. C'est assez complet et c'est bien structuré, honnêtement tu devrais t'y retrouver assez facilement. Et du coup ce sera tout, c'est une très courte vidéo, c'était principalement pour te dire ça, donc pour te dire que un tu peux, tu peux fortement t'inspirer des vidéos que tu as déjà pu voir au niveau de ma chaîne, qui euh, vont te Donner la plupart des choses, juste bah tu retires du coup la partie des congrégations, des légendaires et des conduits Juste, mais sinon également si tu as envie de pousser un petit peu, il y a ces articles là et sinon, sens-toi complètement libre de venir me poser des questions que tu veux Et même si j'ai pas la réponse à l'instant T, ça me fera plaisir de venir chercher avec toi Prends bien soin de toi et on se retrouve super vite Et d'ailleurs je vais faire masse de live pendant le pré-patch, le début du pré-patch On va tester des choses, on va revoir les leveling, on va voir le contenu HL, voir qu'est-ce que ça donne en donjon, qu'est-ce que ça donne en Mythic, etc Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à venir sur les live switch Je t'y retrouverai avec grand plaisir